We'll be Bonjour à toutes et à tous, c'est Conan Silverstein. J'arrive un peu la caméra. Votre sniper, tout ça, vous bien. Bon, et bah là. Euh... Sachez, je suis en panne d'inspiration, j'ai pas réapparu depuis quelques temps. C'est parce que je suis en grosse panne d'inspiration. Donc là, je m'explique. Je suis en train de réaménager l'appartement qui est également le site de, de, de tournage. C'est donc un peu le joyeux bordel. Je chie, tri je trifouille, je je fouille. Oh, oh, oh. Donc, au niveau de tout ce que j'avais annoncé dans le passé, je n'ai pas pu le réaliser car mon banquier fouille merde, pas possible. Voilà, c'est vraiment merde de chez merde. Donc, comment je vais résoudre ce problème et eh bah ben, je vais opter pour, des solutions, pour une solution. Plus simple des vidéos comme celle-ci. Peut-être un jour j'aurai ma chance. Ce sera des vidéos qui présentent des news, si j'arrive à en trouver. Car euh, moi, je Et en général on ne croit pas. Pareil. à chaque fois, j'ai raison. Comme, dit ma, comme dirait ma grande soeur, comme dirait ma frangine, avec mon pot de cocu, ça va encore me tomber sur le point de la gueule. Ciao et je vous vois en l'antenne